Hébreu chapitre 10, je veux couvrir la partie finale du chapitre, commençons verset numéro 16, la Bible lit, « C'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et dans leur cerveau je les écrirai, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » Or, là où il y a réémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ayons donc, frère, hardiesse pour entrer dans le lieu le plus saint par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, lequel il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, dans la pleine assurance de la foi, ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et nos corps lavés d'eau pure. Tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle, celui qui a promis et considérons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Maintenant, dans ce passage, il utilise l'enseignement de l'Ancien Testament et les choses de la Loi de Moïse afin d'illustrer les vérités du Nouveau Testament. Et c'est vraiment le sujet du livre des Hébreux. Il y est utilisé beaucoup de symbolisme et beaucoup de choses de l'Ancien Testament, et ça montre comment elles se rapportent aux choses du Nouveau Testament. Maintenant, beaucoup d'écritures dans le livre des Hébreux sont mal comprises, et une grande partie de ce malentendu serait éclaircie si nous retournions en arrière dans la Bible et regardions ce qui est cité. Maintenant, un peu plus tard dans ce passage, il y a une de ces écritures qui est souvent mal comprise ou mal expliquée, et cela commence au verset numéro 26 où il est dit, « Car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les prêcher. » mais une certaine attente effrayante du jugement, et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois. D'une punition, combien plus pire pensez-vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu et qui a considéré le sang de l'Alliance par lequel il avait été sanctifié comme une chose profane et qui a méprisé l'esprit de grâce Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi partie la vengeance, je rendrai, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il y a beaucoup de confusion à propos de ce passage. Certaines personnes vont essayer d'utiliser ce passage pour dire que vous pouvez perdre votre salut si vous péchez volontairement. D'autres diront, ça ne parle même pas aux croyants, ça parle aux non-sauvés, ou toutes sortes d'applications différentes que les gens vont appliquer ou mal appliquer à ce passage. Je veux le traverser et montrer que ce passage enseigne réellement, parce que c'est une vérité biblique très importante que nous devons appliquer à nos vies, que nous devons rentrer dans notre esprit. C'est un passage important, ne pas simplement comprendre comment l'expliquer d'un point de vue doctrinal, parce que nous savons que vous ne pouvez pas perdre votre salut, Jésus leur a donné la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mais aussi comprendre de quoi Dieu nous avertit-il, ou à quoi Dieu nous exhorte-t-il ici. Tout d'abord, laissez-moi vous le dire très clairement, à partir de ce passage, que cela parle aux croyants. Qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Parce que si nous comprenons le contexte, ça parle à propos de gens qui sont sauvés. Les versets que nous venons de lire au verset numéro 16, il est dit, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et dans leur cerveau je les éclairerai, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Puis il est dit, « Or, là où il y a rémission de ces choses, parlant de la rémission des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Maintenant, vous devez considérer le contexte. Plutôt dans ce chapitre, il a parlé du fait qu'ils apportaient continuellement l'offrande pour le péché et l'offrande pour les transgressions, mais maintenant Jésus-Christ est l'agneau immolé une fois pour toutes, un sacrifice pour tous nos péchés, qui n'a pas besoin de continuer d'être offert, mais qui a été offert une fois, et c'est un fait accompli. Donc il est dit, maintenant que nos péchés sont complètement pardonnés et complètement remis, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux à cause de ça. D'accord? Regardez ce qui est dit ensuite au verset 19. Ayant donc, frère, hardiesse pour entrer dans le lier le plus saint par le sang de Jésus, par un chemin nouveau et vivant, lequel il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Il est dit, écoutez, dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle de la maison de Dieu, il y avait un lieu très sain, où seul le grand prêtre pouvait entrer. Il ne pouvait le faire qu'une fois par an, où il aspergeait le sang sur le siège de miséricorde, mais quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit que le voile a été dérigé, déchiré en deux. Et ce voile représente le corps de Jésus-Christ. La Bible dit que maintenant nous pouvons avoir l'ardiesse d'entrer dans le lieu le plus sain. Il n'y a plus ce voile de séparation. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice d'animaux plus de lieux très sains auxquels nous n'avons pas accès. Puis il est dit ceci, verset 21, « Et Ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, » Plutôt dans le livre d'Hébreu, il est expliqué que ce grand prêtre dans le Nouveau Testament est Jésus. Ce n'est pas Aaron, ce ne sont pas les fils d'Aaron, ce n'est pas Caïphe ou Anne, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est notre grand prêtre. Et la Bible dit que parce que nous avons un souverain sacrificateur sur la maison de Dieu, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur vrai, « Dans la pleine assurance de foi, ayant nos cœurs aspergés d'une mauvaise conscience, et nos corps lavés d'eau pure, tenons ferme la profession de notre foi sans vaciller, car il est fidèle celui qui a promis. » De quoi ça parle ici, quand ça parle de nos cœurs étant aspergés C'est parce que dans l'Ancien Testament, il a été répandu du sang sur le peuple quand le tabernacle a été consacré. Il est dit que nous n'avons pas été aspergés physiquement, mais nos cœurs ont été aspergés par le sang de Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, ils travaillaient en dehors du tabernacle. Et s'ils allaient s'approcher de la maison de Dieu, ils se lavaient d'abord. Ils se lavaient avec de l'eau. Et Dieu dit que le baptême est symbolique de cela. Parce qu'avant de vous rendre à la maison de Dieu, vous vous lavez. Nous sommes baptisés dans le corps de Christ dans le Nouveau Testament, donc il y a beaucoup de parallèles ici. Il passe en revue toutes ces différentes choses dans, la, dans le, ce passage. Et il est dit au verset 24, « Et considérons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc il finit par dire, « Écoutez, nous sommes sauvés, nous sommes lavés dans le sang, nos péchés sont pardonnés, Jésus, notre souverain sacrificateur, nous avons accès au lieu saint maintenant. » Nous pouvons aller hardiment vers le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et trouver la grâce pour nous aider dans les moments de besoin, nous avons eu nos, cœurs, nos corps lavés, nous avons été baptisés, cela nous donne l'entrée, et tout cela est énuméré, et il est dit, écoutez, maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes lavés, il est dit, et considérons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous voulons nous motiver les uns les autres à faire cela, ce qui est juste, et nous exhorter les uns les autres. Lisez ce qui est dit ensuite au verset 25, « Ne délaissons pas. » Est-ce ainsi que vous commencez une phrase, « Ne délaissons pas ?» Non, ceci est une continuation de la même pensée. Il est dit, « Ne délaissons pas le rassemblement de nous-mêmes. » Donc, c'est l'œuvre auquel nous devons nous provoquer les uns les autres. C'est l'une d'entre elles. Il est dit, « Pour nous insister à l'amour et aux bonnes œuvres, ne délaissons pas le rassemblement de nous-mêmes ensemble. » comme quelques-uns en, en coutume, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Regardez le premier mot du verset 26. Car. Car signifie parce que c'est une conjonction. Il est dit que nous ne devons pas abandonner le rassemblement de nous-mêmes, parce que si. si nous péchons volontairement, après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Remarquez qu'il est dit, car si nous, nous qui avons eu nos péchés pardonnés et qui restons, et avons été aspergés par le sang de Jésus-Christ, si nous péchons volontairement, en faisant quoi Un exemple serait d'abandonner l'assemblée, mais il est dit que si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une certaine attente effrayante du jugement et une indignation enflammée qui dévorera les adversaires. Maintenant, beaucoup de gens ne comprennent pas cela, et quand il est dit il ne reste plus de sacrifice pour les penchés, les gens vont penser « Oh, ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'est pas applicable ». Non, ce n'est pas ce qui est dit. Quand il est dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, c'est essentiellement la même déclaration qui est faite en arrière au verset 18, à la fin, car il est dit qu'il n'y a plus d'offrande pour le péché, ok? Il est dit que si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, nous n'avons pas le sacrifice d'animaux où nous offrons une offrande pour le péché et tout va bien. C'est ce qui est dit. Et je vais y aller dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous-en, mais nous allons revenir à ce passage et je vais vous montrer le parallèle avec ce passage. Il est dit, mais au lieu d'un sacrifice pour les péchés, il y a, verset 27, une certaine attente.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 Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi appartient la vengeance, je rendrai, dit le Seigneur, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » Maintenant, nous parlons de Dieu jugeant son peuple. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Normalement, vous n'associerez pas ce verset. C'est une chose effroyante que de tomber entre les mains du Dieu vivant avec quelqu'un qui est sauvé. Mais devinez à qui ce verset s'applique, les croyants, les sauvés. Vous dites, comment cela peut-il être? Est-ce que cela enseigne que nous pouvons perdre notre, non, cela n'enseigne pas que nous pouvons perdre nos salut. Cela ne dit pas que vous allez à l'enfer. Beaucoup de gens voient les mots punition, jugement et indignation enflammée. Qu'est-ce que l'indignation enflammée? C'est de la colère. La colère enflammée, c'est ce que c'est. Ça ne dit pas que vous allez aller au feu de l'enfer, ça dit indignation enflammée. Et quand il voit ces mots, il pense oh waouh, ça a l'air si mauvais, ces gens ne peuvent même pas être sauvés. Mais lisez 1 Corinthiens 11, parce que ces types de mots sont souvent associés aux croyants. Ce n'est pas parce que vous êtes sauvés que Dieu ne vous châtie pas et ne vous châtiera pas. La Bible dit, car celui que le Seigneur aime, il le châtie et il fouette tout fils qu'il reçoit. Et beaucoup de gens diront, « Eh bien, il vous châtie, mais il ne vous punit pas. » Tout d'abord, un châtiment et une punition, numéro un. Mais numéro deux, Dieu utilise le mot « punition » à propos de son propre peuple dans de nombreux endroits, à propos des croyants. Et si je vous disais que je punis mes enfants, vous ne penserez pas qu'il y ait quelque chose d'étrange à ce sujet, n'est-ce pas Comment pouvez-vous punir s'ils sont vos enfants Bien sûr, la punition, châtier et le châtiment sont des synonymes. Maintenant, lisez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au sujet du peuple de Dieu. Il est dit dans le verset 30, ça parle de choses qu'ils font mal, de péchés, et ainsi de suite, mais il est dit au verset 30, c'est pour ce motif que beaucoup sont faibles et malades parmi vous, et que beaucoup dorment. Et quand il dit dormir ici, il dit qu'ils sont morts. Lisez le verset suivant, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, ça parle de gens qui sont malades, et même qui dorment, comme un jugement ou un châtiment venant du Seigneur. C'est le même type de langage que nous avons vu dans 10, car il est dit « Le Seigneur jugera son peuple »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 qui n'était pas supposé combattre contre le roi d'Égypte, et pourtant il a combattu le roi d'Égypte au final, et Dieu a permis qu'il meure au combat, même si Dieu lui avait promis qu'il serait préservé, sauvé, protégé et serait béni. Mais quand il est allé contre ce que Dieu lui avait dit de faire, les cartes ont été rebattues et il a été tué au combat. Maintenant, comprenons mieux ce passage en revenant au passage de l'Ancien Testament pour le comprendre. Vous voyez, c'est une erreur quand vous lisez Hébreu 10, et nous venons d'avoir cette longue litanie de versets, qui sont toutes à propos de choses qui sont symboliques, l'une après l'autre, symbolique, symbolique, symbolique, symbolique. Nous ne comprenons pas que cette partie est aussi symbolique, car il a parlé du sang et de l'autel, du lieu saint et du grand, grand prêtre, du lavage avec de l'eau et de l'aspersion. Ce sont des symboles de l'Ancien Testament qui sont appliqués au Nouveau Testament. C'est aussi ce que cette partie est. Donc revenons à l'Ancien Testament, en Nombre numéro 15, et si nous revenons à l'Écriture dans Nombre 15, et que nous les mettons côte à côte avec Hébreux 10, vous verrez à quel point il est clair que Dieu parle de punir ses enfants, ch châtier ses enfants, quand ils pêchent volontairement, et je vais expliquer ce que cela signifie, mais lisez Nombre 15. Vous pouvez garder un doigt sur Hébreux 10 si vous voulez comparer un peu. Mais Nombre quinze. Il est dit au verset vingt-quatre. Et il arrivera, si la chose a été commise par ignorance, sans la connaissance de la congrégation, toute la congrégation offrira en offrande consumée, en une senteur suave au Seigneur, un jeune taureau avec son offrande de farine et son offrande liquide, selon l'ordonnance, et un chevreau en offrande pour le péché. Et le prêtre fera une expiation pour toute la congrégation des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, parce que c'est fait par ignorance, et ils apporteront leurs offrandes, un sacrifice fait par feu au Seigneur, et leurs offrandes pour le péché devant le Seigneur, à cause de leur ignorance. Donc, que dit la Bible Et nous pouvons lire le chapitre entier de Lévitique 4 et Lévitique 5 et en tirer la même chose où il est décrit encore et encore toutes les différentes offrandes pour quand nous péchons par ignorance. Écoutez, vous vous trompez, vous faites quelque chose de mal, vous n'étiez pas parti pour simplement défier le Seigneur, mais oui, vous avez fait une erreur, vous ne saviez pas que ce que vous faisiez était mal, ou vous n'avez pas réalisé que vous aviez mal agi, et cela vient à votre connaissance, et vous réalisez, j'ai fait une erreur ici, j'ai fait mal fait, alors qu'est-ce que vous faites Vous amenez un animal au prêtre, et vous offrez un holocauste comme expiation pour votre péché, et ce sera pardonné. Cela ne parle pas de salut, cela ne parle pas de votre entrée dans le paradis, en apportant un animal. La Bible, ce n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres enlève les péchés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est le salut par la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas par les œuvres de peur qu'aucun homme ne se vante, ce n'est pas en faisant des offrandes, vous n'achetez pas votre chemin au paradis avec la graisse des béliers et des agneaux, et ainsi de suite. Vous demandez alors quel était le but des sacrifices d'animaux? Voilà quel été le but. Réparer la relation entre vous et Dieu. Vous avez mal agi, Dieu va faire venir les nuages et l'appui sur vous, il va vous punir, il va vous tomber dessus pour avoir péché, mais quand vous venez à lui avec une offrande et faites une offrande de paix, une offrande pour la transgression, une offrande pour le péché, vous venez à lui et vous lui montrez que vous êtes désolé et vous réglez l'affaire avec Dieu. Et ensuite, quand vous apportez cet animal, alors Dieu vous pardonne pour ça, OK Encore une fois, nous ne parlons pas du salut. Le salut est une seule chose unique. Mais ne confessons-nous pas constamment nos péchés à Dieu en tant que croyants, et n'allons-nous pas constamment vers Dieu en disant que nous sommes désolés, et la Bible dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, et pour nous nettoyer de toute iniquité. C'est comme si mes enfants avaient mal fait, S'ils venaient à moi et me disaient qu'ils étaient désolés et faisaient un monde honorable, il y aurait beaucoup moins de conséquences, le cas échéant. Alors que s'ils sont têtus à ce sujet, s'ils me défient volontairement, ils vont avoir une pollution sérieuse. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient mes enfants ou non. Voilà ce qu'est le pardon, c'est mettre les choses en règle avec Dieu pour qu'il ne vous punisse pas. Regardez toutes les punitions décrites dans l'Ancien Testament sur toute la nation. Quand la nation faisait mal, ils allaient en captivité. Et il est dit, « Si mon peuple, lequel est appelé par mon nom, s'humilie et prie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvais chemins, alors j'entendrai depuis le ciel, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. » Quand ils sont amenés captifs chez les Philistins, ou chez les Babyloniens, les Assyriens, ou les Moabites, ou quiconque qui venait contre eux. S'ils faisaient une offrande au Seigneur, disaient qu'ils étaient désolés, et cherchaient après lui alors ils pardonnaient leurs péchés et guérissaient leur pays. Okay » OK C'est ce dont nous parlons ici dans ce passage. Continuons à lire. Il est dit au verset 26, « Et il sera pardonné à toute la congrégation des enfants d'Israël et à l'étranger qui séjourne parmi pas mieux, puisque tout le peuple était dans l'ignorance. Et si une âme pêche par ignorance, alors elle offrira une chèvre d'un an en offrant pour le péché, et le prêtre fera une expiation pour l'âme qui aura péché par ignorance. » quand elle aura péché par ignorance devant le Seigneur, afin de faire propitiation pour elle, et lui sera pardonnée. Il y aura une même loi pour celui qui aura péché par ignorance, pour celui qui est né parmi les enfants d'Israël, et pour l'étranger qui séjourne parmi eux. Mais l'âme qui aura fait présomptueusement, qu'elle soit née dans la terre ou bien un étranger, elle outrage le Seigneur, et cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. » Donc, que dit la Bible ici ça dit que si vous venez de défier Dieu volontairement, présomptueusement, ce n'était pas par ignorance, ce n'était pas un accident, ce n'était pas juste une erreur, mais vous êtes allé simplement aller défier la parole du Seigneur, dit la Bible. Vous n'allez pas juste apporter une offrande et régler le cas, il est dit non, vous êtes exilés, retranchés du milieu de ces gens. Vous êtes fondamentalement expulsés des enfants d'Israël. Vous n'êtes pas autorisé à rester au milieu d'eux. C'est ce que ça veut dire quand il est dit qu'ils seront retranchés du milieu de son peuple. Puis lisez le verset trente car elle a méprisé la Parole du Seigneur. Maintenant, c'est exactement le mot qui a été utilisé dans Hébreu 10, parce que dans le chapitre 10 d'Hébreu, il est dit « d'une punition, combien plus pire pensez-vous que sera jugé digne celui qui a piétiné le Fils de Dieu, et qui a considéré le sang de l'Alliance par laquelle il avait été sanctifié comme une chose profane, écoutez ça, et qui a méprisé l'Esprit de Grâce ?» Remarquez ce mot « mépriser ». Et quelques versets plus tôt, il est dit, «Celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois. C'est ce que cela veut dire quand il est dit, « Ils ont méprisé la parole du Seigneur s'ils pêchent présomptueusement. » Permettez-moi de vous donner une illustration de ceci pour que vous puissiez le comprendre dans nos temps modernes, en 2015, parce que nous ne vivons pas dans l'Israël de l'Ancien Testament, mais pensez à comment les catholiques le font. Ils ont quoi Le confessionnal. Et supposément, le confessionnal est la façon dont ils mettent les choses en règle avec Dieu, n'est-ce pas Ils vont au confessionnal, et ils se confessent aux prêtres, et ils leur disent, « Si vous chantez ceci vingt fois, alors vous, je vous pardonnerai, vous êtes absous, mon fils, » et tout ce genre de choses folles. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre, parce que nous avons connu des gens qui étaient catholiques et qui ont fait ça, ok Mais voici la mentalité de certains catholiques. Ils diront, vous savez quoi Je vais aller commettre tous ces péchés volontairement, sciemment, avec préméditation, aller pécher en sachant que je vais juste le confesser plus tard et me mettre en règle. Qui sait de quoi je parle Ça vous semble familier Oui. Aller pécher, être mauvais, puis se mettre en règle plus tard. Aller au confessionnal et se mettre en règle plus tard. Tout d'abord, le confessionnal est une fraude, ce n'est pas scriptural. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul Ce prêtre, il pourrait tout aussi bien vous confesser ses péchés, mais ça serait probablement si pervers que vous ne voudriez pas l'entendre. Ça serait tellement dégoûtant, les péchés de ces pervers. Mais l'essentiel est que le confessionnal n'est pas scriptural, mais n'est-ce pas cependant une mentalité mauvaise de se dire, « Je vais aller pécher et défier Dieu, puis je peux simplement aller au confessionnal et me mettre en règle. » Ce que Dieu a dit, c'est que dans l'Ancien Testament, quand ils allaient offrir un sacrifice d'animal, comme moyen d'obtenir l'absolution, si vous voulez. Il est dit, vous ne pouvez pas aller pécher volontairement, puis m'apporter un sacrifice d'animal et penser que ça va bien se passer avec moi ou que je vais l'accepter. Je ne vais pas accepter votre sacrifice d'animaux quand vous me défiez et je vous pardonne et ça va. Non. Il est dit, c'est pour les gens qui se sont ratés. Ce n'est pas pour les gens qui méprisent la parole de Dieu et vont volontairement désobéir présomptueusement. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis C'est ce qui est enseigné ici. Il est dit, ceci est pour celui qui le fait par ignorance. Maintenant, regardez ça. Au verset 31, il est dit, « Car il a méprisé la parole du Seigneur et a enfreint son commandement, cette âme sera absolument retranchée, son iniquité sera sur elle. » Et, écoutez, nous continuons la même histoire ici. Ne manquez pas la connexion. « Et, tandis que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils trouvèrent un homme qui ramassait du bois, le jour du sabbat. Et ceux qui le trouvèrent, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse et à Aaron et à toute la congrégation, et ils le mirent sous garde, parce qu'on n'avait pas déclaré ce qu'on devait lui faire. Et le Seigneur dit à Moïse, « L'homme sera certainement mis à mort. Toute la congrégation le tuera avec des pierres hors du camp. Et toute la congrégation le mena hors du camp, et le lapida, et il mourut, comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. » Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que j'ai lu la Bible et que je suis arrivé à cette histoire, je me suis toujours dit, « Waouh, c'est dur !» Le gars a ramassé quelques bâtons. Qu'est-ce qu'il y a Quel est le problème Avez-vous déjà pensé ça en le lisant C'est un peu dur, je ne comprends pas, mais voici ce que vous devez considérer le contexte. Ce gars, selon la Bible, a méprisé la parole du Seigneur, car quand dix dit « Celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois », ça parle spécifiquement de ce gars. Parce que, lisez le passage, il s'agit de gens qui pêchent présomptueusement à l'opposé de pêcher par ignorance, ne pouvant plus faire une offrande pour leur péché, et ayant méprisé la parole du Seigneur. C'est les mêmes choses que dans Hébreux 10. Donc, ce dont il en retourne, ce n'est pas que le gars a ramassé des bâtons et que c'était faire une chose si horrible, mais ce qu'il a fait n'importe pas, c'est le fait qu'il défiait carrément et effrontément Dieu a dit de faire quelque chose, et il a dit simplement, « Je me fiche de ce que Dieu a dit. Je fais ce que je veux, je m'en cogne. » Vous ne pouvez rien me dire. C'est ce qu'il a fait, et c'est ce que la Bible dit à propos de ce gars. Il a méprisé la parole du Seigneur. Voilà pourquoi il est dit dans le verset 31, il a méprisé la parole du Seigneur, et ensuite il donne l'exemple du gars qui a méprisé la parole de Dieu, et il meurt sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois. C'est ce que la Bible nous montre dans Hébreux, chapitre 10. Maintenant, allez à Deutéronome 17. Deutéronome 17, le livre suivant après Nombre est Deutéronome. Lisez le chapitre 17. Écoutez, maintenant, hébreu devient clair quand nous revenons en arrière, considérons le contexte, lisons l'histoire et comprenons de quoi il s'agit vraiment. Ça ne parle pas du salut personnel, aller au paradis ou en enfer, mais ça parle du peuple de Dieu, ne défiant pas Dieu et ne méprisant pas sa parole. Il est dit au verset 8 de Deutéronome 17, s'il s'élève une affaire trop difficile à juger pour toi, entre sang et sang, et cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, alors tu te lèveras, et tu monteras au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira. Et tu viendras vers les prêtres, les lévites, et vers le juge qui siégera en ces jours-là, et tu t'enquéreras, et ils te déclareront la sentence du jugement, et tu agiras selon la sentence qu'ils t'auront déclarée de ce lieu que le Seigneur aura choisi, et tu seras sûr de faire selon tout ce dont ils t'auront informé. Tu agiras selon la sentence de la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le jugement qu'ils t'auront prononcé. Tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils t'auront déclaré, ni à main droite, ni à gauche. Et l'homme qui agira présomptueusement et ne voudra pas écouter le prêtre qui se tient là pour administrer devant le Seigneur ton Dieu, ou au juge, cet homme-là mourra et tu ôteras le mal hors d'Israël et tout le peuple l'entendra et craindra et n'agira plus présomptueusement. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie présomptueusement? C'est la même chose que quand on dit péché volontairement. C'est la même chose. C'est quand vous avez complètement assimilé le fait que Dieu ne veut pas que vous fassiez ça, que la Bible dit que vous ne devrez pas vivre de cette façon, et vous dites juste, je vais le faire quand même. Je vais juste pécher, parce que je viens de décider que Dieu ne va pas me dicter quoi faire, et je vais le faire de toute façon. Dieu dit qu'il y a une punition sérieuse lorsque nous faisons cela. Et ici, ça parle de défier la parole du Seigneur, et même de défier l'autorité donnée par Dieu. Vous savez, le prêtre et le juge que Dieu leur avait ordonné et ils ne devaient pas défier cette autorité, d'accord Comment appliquons-nous aujourd'hui Qu'en est-il de vos parents, les enfants Défiez vos parents, méprisez la parole de vos parents, parce que vous savez quoi La Bible vous commande, enfants, d'obéir à vos parents. La Bible dit, « Enfant, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est bien. Honore ton père et ta mère, lequel est le premier commandement avec promesse, afin que tout puisse bien aller avec toi et que tu puisses vivre longtemps sur la terre. » Qu'est-ce que ça signifie Que si vous ne le faites pas, vous allez mourir, parce qu'il est dit que si vous le faites, vous allez vivre longtemps. Quel est le contraire de vivre longtemps Mourir plutôt. Quel est le contraire de bien se passer pour vous Aller mal pour vous. Donc quand il est dit, « Obéissez à vos parents, honorez votre père et votre mère pour que cela se passe bien avec vous, et que vous puissiez vivre longtemps sur la terre », c'est là un avertissement. Oui, c'est une promesse de la bénédiction de Dieu si vous obéissez, mais c'est aussi un avertissement de ce qui va se passer si vous n'obéissez pas. Et Dieu a donné des autorités dans nos vies, comme les parents sur les enfants, et au fait, les maris ont l'autorité sur leurs femmes. Et je leur dis les yeux dans les yeux. Et vous dites, oh, vous allez contrarier les féminazis et toutes les libérales féministes et tout ça. Écoutez, je vais leur dire les yeux dans les yeux, je ne reculerai jamais là-dessus, la Bible enseigne que les femmes doivent obéir à leur mari, et la Bible appelle le mari le seigneur de sa femme. J'ai dit seigneur, c'est ce que ça dit, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Sortez d'ici, allez trouver un prêcheur libéral, un prêcheur poule mouillé, qui vous dira ce que vous voulez entendre, et chatouillera vos oreilles. Mais je ne vais pas vous mentir ce soir, que si vous méprisez l'autorité de vos parents, et que vous méprisez l'autorité de votre mari, laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu va vous punir. Il va vous punir. Vos parents vont vous donner une fessée, mais vous savez quoi Dieu va vous punir aussi. Et Dieu a dit, « Si vous méprisez la parole du Seigneur, si vous péchez volontairement après que vous ayez reçu la connaissance de la vérité, ne venez pas à moi en essayant de mettre les choses en règle. » Il dit, « Je vais vous attaquer durement, vous ne le défiez pas, il est Dieu, il est le créateur de l'univers, et il est dit, « C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Vous ferez mieux de penser à surveiller vos manières quand vous avez affaire au Dieu de l'univers, et vous dites, « Je suis sauvé, donc tout est pardonné, tout est par grâce, oui, mais Dieu jugera son peuple. » « Oui, mais car celui que le Seigneur aime, il le châtie, et il fouette tout fils qu'il reçoit. » Mais les chrétiens d'aujourd'hui diront simplement, « Tout est par grâce, je vais juste faire n'importe quoi. » Allez-y, faites n'importe quoi et méprisez la parole du Seigneur. Et Dieu dit, « Je vais vous infliger une punition douloureuse qui a été donnée dans l'Ancien Testament. » Et ce qui est si bizarre pour moi aujourd'hui, c'est que les gens pensent que Dieu de l'Ancien Testament était ce Dieu irrité et plein de couleurs, et puis Dieu s'est ramolli dans ses vieux jours. Et puis, Jésus est venu, il a simplement tout assoupli et tout adouci. N'est-ce pas ce que les gens croient C'est bizarre, parce que si vous lisez réellement les sermons de Jésus, tout est plus strict que l'Ancien Testament. Tout, tout, tout était plus indulgent dans... Si vous lisez l'Ancien Testament, c'est indulgent. Dans l'Ancien Testament, ces gars avaient plusieurs femmes et Dieu. Ils n'aimaient pas, mais ils s'en sortaient. Et dans l'Ancien Testament, ils adorent Dieu, dans les hauts lieux, il leur a dit de ne pas le faire. Dans le Nouveau Testament, Dieu dit non, et Dieu a fermé les yeux pendant ces temps d'ignorance, mais maintenant, il commande aux hommes, en tout lieu, de se repentir. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras pas. Je dis, ne sois même pas en colère contre ton frère sans cause. Ne le déteste même pas dans ton cœur, ne convoite même pas dans ton cœur. Ce n'est pas juste de ne pas commettre l'adultère, c'est ne même pas convoiter dans vos cœurs. Il est dit, écoutez, si celui qui méprisait la loi de Moïse est mort sans pitié sur le témoignage de deux ou trois, mais maintenant Dieu vient de tout assouplir. Est-ce qui est dit Non, il est dit, celui qui avait méprisé la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur le témoignage de deux ou trois, d'une punition combien plus pire supposez-vous que vous serez digne c'est la version du Nouveau Testament, une punition plus sévère. Pourquoi Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup requis. Dieu a une norme plus élevée dans le Nouveau Testament, parce qu'on nous a donné plus dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes habités par le Saint-Esprit, ce qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament. Nous avons la parole complète de Dieu, ce qu'il n'avait pas dans l'Ancien Testament. Nous avons notre Église locale, ce qui est plus utile que ce qu'ils avaient dans l'Ancien Testament. Écoutez, nous avons été bénis, et il nous a été donné plus de connaissances, nous avons reçu plus de bénédictions du Saint-Esprit, alors pourquoi Dieu attendrait-il moins de nous Ça n'a aucun sens, parce que ce n'est pas vrai. Et si Dieu est si détendu, alors pourquoi le livre le plus vindicatif de toute la Bible est Révélation, le dernier livre Je veux dire que s'il allait vraiment se calmer et se détendre, ne serait-ce pas dans le dernier livre, le livre 66 C'est celui où il donne du sang à boire aux gens, les brûle et les dessèche et leur envoie toutes sortes de colères et de plaies. Quelle Bible les gens lisent-ils? Oh oui, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. C'est parce qu'ils écoutent les menteurs et ces télévangélistes qui chatouillent leurs oreilles, leur prêchent des choses douces et prophétisent des tromperies. Non. Et le livre d'hébreux dans le Nouveau Testament, chapitre 10, dit que Dieu nous punira plus sévèrement quand nous défions dans le Nouveau Testament plus qu'il ne le faisait dans l'Ancien Testament. Et il ne plaisantait pas dans l'Ancien Testament, il ne plaisante certainement pas maintenant. Et nous ne devons pas pécher à la légère et penser en nous-mêmes. Écoutez, je l'ai entendu tant de fois où les gens disent, je sais que c'est mal, mais je vais le faire quand même. Je veux dire des péchés majeurs, des grands majeurs, des choses comme la fornication, des choses comme divorcer de leurs conjoints, des choses comme commettre l'adultère, des choses comme l'ivresse. Peu importe, c'est juste, je sais, c'est ce que dit la Bible, mais vous savez quoi Je ne suis pas parfait, je vais le faire quand même. Ça hérite le Seigneur. Ça lui déplaît. L'indignation inflammée vient du Seigneur quand nous avons cette attitude. Allez à Psaume 19, au milieu de votre Bible, il y a le livre des Psaumes. Psaume 19. Psaume 19. Psaume, chapitre 19. La Bible dit, dans le verset 9, «La crainte du Seigneur est nette, subsistante pour toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais et tout à fait. Ils sont plus désirables que l'or, oui, que beaucoup d'orphins, plus doux aussi que le miel et que les rayons du miel. De plus, par eux, ton serviteur est averti, et en les gardant, il y a une grande récompense. » Donc, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Il y a un avertissement, et il y a une récompense. Vous savez, si nous faisons bien, nous obtenons la récompense. Si nous faisons mal, il y a un avertissement de la punition de Dieu. Il y a une bénédiction pour ceux qui obéissent à leurs parents. Il y a une malédiction pour ceux qui désobéissent à leurs parents. Puis il est dit ceci. Qui peut comprendre ses erreurs Maintenant, qu'est-ce que cette question signifie Qui peut comprendre ses erreurs La Bible demande si quelqu'un se rend-il vraiment compte à chaque fois qu'il fait une erreur. Si je vous demande, OK, notez tous les péchés que vous avez commis la semaine dernière. Vous vous diriez, hey, « eh, je ne sais même pas. Si je vous disais d'écrire tous les péchés que vous avez commis aujourd'hui, vous n'en connaîtrions même pas beaucoup, parce que nous péchons tout le temps, même sans le savoir. » C'est pourquoi la Bible dit, « Qui peut comprendre ces erreurs Nettoie-moi de mes fautes cachées. » Que sont les fautes cachées Péchés par ignorance. Des fautes cachées, des choses que je fais mal et que je ne réalise même pas que c'est mal. Je ne sais même pas. Puis il est dit en suivant, « Retiens aussi ton serviteur des péchés présomptueux. » Donc, notez que les péchés présomptueux sont différents des fautes cachées. Les fautes cachées, c'est comme ce dont la Bible parle encore et encore dans Lévitique 4 et 5, nombre 15 de dix 17, où ça parle de péché par ignorance. Les fautes cachées, vous êtes constamment à faire des erreurs, vous péchez constamment. Mais il est aussi dit, « Retiens aussi ton serviteur des péchés présomptueux. Ne les laisse pas dominer sur moi. Alors je serai intègre et je serai innocent de la grande transgression. » Qu'est-ce que la grande transgression La grande transgression est quand vous péchez présomptueusement. Les fautes cachées, elles sont mauvaises. Je ne pardonne pas de pécher par ignorance. Je ne suis pas en train de tolérer de commettre des erreurs et de pécher. C'est toujours mal. Nous devrions toujours chercher à l'éviter. Mais qu'est-ce que la grande transgression Quel est le grand péché Qu'est-ce que le grand... C'est quand vous savez sciemment ce que la Bible dit et vous dites simplement... Je m'en fiche. Ce que je fais est différent. Il est dit au verset 14, « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant ta face, ô Seigneur, ma vigueur et mon Rédempteur. » Écoutez cette écriture, Proverbe 29.1, « Celui qui étant souvent repris, rédit son cou sera subitement brisé, et cela sans remède. » Il rédit son cou. Fondamentalement, la réprimande vient, la correction de la parole de Dieu vient. La prédication venant de la chair vient, et vous rédissez votre coup et dites, je me fiche de ce que le prédicateur dit, je me fiche de ce que dit le juge, je me fiche de ce que le prêtre dit, si c'était dans l'Ancien Testament, je me fiche de ce que dit la Bible, tu sais quoi, je ne suis pas en train de le faire, vous savez quoi, quand cela viendra et que vous rédirez votre coup, vous serez soudainement détruit et cela sans remède. C'est comme s'il disait, il ne reste plus d'offrande pour les péchés. Je ne suis pas intéressé à faire la paix avec toi, tu vas être puni, tu vas souffrir, tu vas juste récolter ce que tu as semé. Et donc Dieu est miséricordieux envers nous, il nous aime, il nous donne vraiment beaucoup de liberté, surtout quand nous péchons par ignorance, mais il y a une chose que Dieu ne supporte pas, c'est mépriser sa parole. Et mépriser sa parole est défini comme entendre le commandement et dire, je ne le fais pas. C'est ce que la Bible Il dit, vous avez méprisé ma parole. Lorsque vous entendez le commandement, et que vous apprenez ce qui est juste, et que vous dites « D'accord, la Bible le dit, mais je ne le fais pas. » Soyez prêt à être détruit sans remède. C'est ce que la Bible enseigne ici. C'est un enseignement du Nouveau Testament, dans Hébreux 10. Revenez, si vous voulez, à Hébreux 10, et nous finirons avec Hébreux, chapitre 10. Défiez le Seigneur et ce dont je parle ce soir. Défiez sa parole. Défier l'autorité légitime que Dieu a donnée, défier les commandements de Dieu. Et écoutez, la Bible dit que si nous péchons volontairement, lisez en bas, si vous le voulez, le verset 26, car si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité... Maintenant, qu'est-ce que cela signifie après avoir reçu la connaissance de la vérité Cela ne parle pas seulement d'être sauvé. Quand il est dit après avoir reçu la connaissance de vérité, c'est quand nous savons que quelque chose est mal, et qu'ensuite nous le faisons de toute façon, car il y a beaucoup de choses que nous avons fait dans notre vie et qui étaient mal et nous ne le savions pas. Et en lisant la Bible, vous trouverez des choses où vous vous dites, je ne savais même pas que c'était un péché, parce que vous n'êtes pas toujours enseigné dans votre jeunesse. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de femmes qui ont grandi dans une église, qui ne prêchaient pas toute la parole de Dieu, qui s'habillent d'une façon pécheresse toute leur vie, et qui ne savaient même pas ce que la Bible enseignait sur l'habillement. La Bible a dit, à l'église de la Odyssée, tu ne sais même pas que tu es nu. Il est dit, tu ne sais pas que tu es lamentable et misérable et pauvre et aveugle et nu. Vous ne savez même pas que vous êtes nu. Il y a des gens qui se promènent nus de nos jours et ils ne le savent même pas, parce que la, ce que la Bible enseigne que la nudité, c'est des reins jusqu'aux cuisses. Et donc, si vous avez des femmes ou des hommes aussi en ce qui concerne cela, à Dieu ne plaise, les hommes en short cours et de nous tous. Il porte ses petits avec les trois bandes sur le côté, ou quoi que ce soit, j'espère que ça ne reviendra jamais à la mode, mais, euh, vous savez, quand vous êtes dehors en jupe courte et en short, et ils ne réalisent même pas qu'ils sont nus, mais Dieu définit cela comme la nudité, Dieu ne vous voit pas dans un bikini en disant que vous êtes habillé. Dieu ne vous regarde pas en maillot de baie en pensant que vous êtes habillé. Ce n'est pas ce que Dieu considère comme un vêtement. Dieu a dit que vos reins et vos cuisses devaient être couverts. C'est ce que la Bible enseigne. Et donc, si vous sortez dans vos sous-vêtements de couleur, et vous ne viendrez pas à l'église en sous-vêtements. Viendrez-vous à l'église en sous-vêtements Non. Iriez-vous au magasin en sous-vêtements Aller dans un Walmart à deux heures du matin Bon, peut-être que vous ferez ça, mais de toute façon, vous n'iriez pas dans un Walmart à deux heures du matin en sous-vêtements. Non, vous ne ferez pas ça. Donc pourquoi ne pas creuser un trou dans le sol, le remplir d'eau, et avec de la couleur au lieu de blanc, et tout d'un coup, ce ne sont plus des sous-vêtements, tout d'un coup, ce sont des vêtements. C'est un maillot de bain. À Dieu ne plaise que les hommes ne portent jamais Si vous allez en Allemagne, qui est malheureusement l'Allemagne est un endroit c'est hier. Ils ont besoin de la parole de Dieu là-bas. Mais vous allez en Allemagne et, ils portent... et tous les hommes portent des spido. C'est quoi des spido? Vous ne voudrez pas savoir de quoi il s'agit. C'est comme ce que les femmes portent, sauf que c'est les hommes qui le portent en bas. Est-ce que ça vous suffit? Demandez à ma femme Vous allez à la... à la plage, vous allez à la piscine en Allemagne. Et tous les hommes, ils sont tous en speedo. C'est bizarre. Heureusement, notre culture pense toujours que c'est un peu bizarre, non S'il vous plaît, dites-moi que j'ai raison. N'est-ce pas Je veux dire que si un gars se montre en speedo, qu'est-ce que c'est Au moins aujourd'hui, la plupart des hommes portent des shorts jusqu'aux genoux quand ils vont nager. Dieu merci mais là-bas, c'est juste un spido. Mais vous savez quoi C'est obscène, que ce soit sur un homme ou sur une femme. Ce n'est pas acceptable, mais la société dit que c'est normal. P ne pensez-vous pas qu'il serait possible pour une fille de grandir dans une maison chrétienne, et qu'on lui enseigne « porte juste un maillot de bain, une pièce » et ses cuisses sont totalement exposées Ne pensez-vous pas qu'il serait possible qu'une fille grandisse dans une maison chrétienne, aime le Seigneur, aime Jésus, et qu'elles sortent en portant des trucs et qu'on lui ait même jamais dit que c'était mal ou même jamais enseigné que c'était mal, vous ne pensez pas Vous voyez tout le temps des filles chrétiennes et même des adolescentes chrétiennes portant des shorts, portant des maillots de bain et portant des jupes courtes, et ça ne traverse même pas leur esprit que c'est mal. Parce qu'on leur a dit, tant que c'est plus long que la longueur d'un doigt, c'est modeste. Et à moins que vous ne soyez un orang-outan, ce n'est pas modeste. La longueur d'un doigt, ce n'est pas modeste, à moins que vous ne soyez comme un édéandertalien. Donc, L'essentiel est que les gens pêchent par ignorance. Je pense que c'est un bon exemple du péché par ignorance. Non Ils ne lisent jamais cette écriture, ils n'y ont jamais pensé, et ils sont habillés de cette façon. Ce n'est pas qu'ils sont… Pensez-vous que chaque fille qui est habillée de cette façon défie le Seigneur et méprise sa parole Non. Beaucoup d'entre elles n'ont tout simplement pas été enseignées, parce que ce n'est pas prêché et ce n'est pas enseigné. Et elles grandissent dans une maison où le standard était souple. Il y a d'autres choses que les gens, en grandissant, font et prennent pour acquis sans même y penser, que ce soit boire ou quoi que ce soit. Ils ne savent même pas que c'est mal. Il y a beaucoup de péchés qui peuvent simplement arriver par ignorance. On n'a jamais enseigné à beaucoup de gens que la convoitise était mal, même si c'est dans les dix commandements, tu ne convoiteras pas. Quand vous leur expliquez ce qu'est la convoitise, ils disent, c'est mal? Vraiment? C'est un péché? Ils l'ont fait toute leur vie, ils n'y ont même pas pensé. Dieu va être plus bien vieillant avec ça quand vous ne le saviez pas vraiment. Et les nouveaux croyants, quand les gens viennent d'être sauvés, ils ne connaissent pas grand-chose à la Bible, ils sont de tout nouveaux bébés en Christ, ils vont faire toutes sortes d'erreurs, ils vont commettre toutes sortes de péchés, non parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils n'ont pas encore appris, ils n'ont pas grandi. Ils ne savent pas la vérité. Donc c'est pourquoi nous devrions être aimables et patients avec les gens quand ils apprennent, et ne pas simplement leur tomber dessus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous l'avez lu dans la Bible, que l'ampoule s'allume et que vous dites, waouh, c'est mal, ou vous êtes à l'église et vous entendez un sermon qui vous coince, et vous entendez la parole de Dieu et les Écritures qui y sont dédiées, et vous vous dites, oh, c'est mal, c'est un péché, je ne devrais pas faire ça. À ce stade-là, si vous continuez à le faire, ça devient un péché majeur dans votre vie. Maintenant, avant que vous le connaissiez mieux, Dieu considère toujours cela comme un péché. Il ne va pas le bénir, mais il va être beaucoup plus bienveillant, miséricordieux, indigent avec vous, ce qui a du sens. Quand vous en apprenez plus, et continuez cependant à le faire, alors ça devient de la défiance. Alors ça devient de la défiance. Maintenant, par exemple, pensez à ceci. Évidemment, tout le monde doit savoir que, par exemple, quand vous avez des enfants et qu'ils jouent dans la cour, ils mettent le désordre dans la cour, ils laissent des détritus et des choses partout. Maintenant, devraient-ils laisser leurs déchets et leurs détritus dans la cour Non. Est-ce que c'est mal qu'ils sortent sali la cour en étant paresseux Bien sûr. Est-ce que nous voulons qu'ils fassent ça Non. Est-ce que nous allons être heureux qu'ils le fassent Non. Mais pensez à combien c'est pire s'ils le font et que nous ne leur disons rien. Mais que se passe-t-il s'ils sont sortis et ont mis le désordre et que nous leur disons, écoutez, allez ramasser tout de suite les ordures et nettoyez-moi ça Et ils répondent non. Est-ce que ça ne serait pas très différent que de juste ne pas y penser Parce que les enfants ne pensent pas à ce genre de choses. Ils mangent un bonbon, ils jettent l'emballage. Je veux dire que les enfants, littéralement, ne je ne suis pas un éco-guerrier, un environnementaliste ou quoi que ce soit, mais je n'aime pas les déchets. Je ne laisse pas de déchets. Je... Maintenant, ce n'est pas jeter des déchets quand les produits sont biodégradables, comme l'orange par exemple. Les gens disent, vous jetez des déchets quand vous jetez des pelures d'orange, ça revient à la nature, je le râle à la nature. Les coquilles de noix, les pelures de bananes et les trognons de pommes, ces choses sont juste renvoyées à la nature d'où elles viennent. Mais je veux dire, quand vous jetez du plastique, du papier, de l'aluminium par la fenêtre, pour moi c'est juste un manque de caractère, un manque de classe, c'est juste un abandon d'épave. Qui pense que c'est un abandon d'épave que de jeter des déchets sur le sol Je suis quelqu'un, si je vois mes enfants jeter quelque chose, c'est aller le ramasser. Si nous faisons de la randonnée, c'est si vous le déballez, vous le remballez et tout est comme ça. Mais attendez un instant, n'y a t-il pas une grande différence entre jeter des choses au sol parce que vous êtes un enfant et que vous ne savez pas comment bien faire, juste déballer et pouf? C'est ce que font les enfants à moins qu'on leur enseigne. C'est pourquoi si vous allez dans un quartier abandonné où les parents n'enseignent pas leurs enfants, il y a des déchets partout. Beaucoup viennent des enfants qui n'y pensent même pas. Ok. Mais qu'en est il si je dis ne jetez pas ça par terre et que mes enfants me regardent et fait ça va être une sévère, une sévère punition qui va tomber. La flagellation. Pourquoi En raison du fait que c'est de la défiance. La défiance, c'est mal. La Bible dit que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie, et l'obstination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Et qu'est-ce que l'obstination Être souvent repris et redire son coup. Et pas de contrition, pas de remords, pas d'humilité, pas de respect pour l'autorité, pas de respect pour la parole de Dieu et pas de crainte du Seigneur qui vous fait dire « Tu sais quoi J'ai peur du Seigneur, et je ne veux pas le contrarier. Je veux qu'il soit satisfait de moi. » Si c'est ce que la Bible dit, alors c'est ce que je vais faire. C'est une chose que je ne savais pas, mais dès que je la vois dans la Bible, je veux me conformer à cela, parce que c'est la parole de Dieu. Et vous savez quoi Si Dieu me disait quelque chose, je le ferai. Et dès que je le découvre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, c'est ce que je veux faire de ma vie. C'est un cœur affectué envers le Seigneur, un cœur qui est soumis à Dieu, un cœur qui aime Dieu et qui veut garder ses commandements. Le contraire de cela est la personne têtue, méchante, personne ne va me dire quoi faire. Nous ne voulons pas de cet homme qui domine sur nous, voulant juste réduire son coup et dire. Vous pensez à Jonas raidissant son coup quand Dieu vient à lui ou Dieu lui dit Fais-tu bien être courroucé et il répond Je fais bien d'être courroucé même jusqu'à la mort. Réfléchissez à ça. Et si vous dites à votre enfant Fais-tu bien d'être courroucé maintenant? à votre enfant et il répond Je fais bien d'être courroucé même jusqu'à la mort. À ce point c'est juste de la défiance. C'est pourquoi Dieu a enlevé sa courge et lui a donné un coup de soleil dans Jonas chapitre 4. Nous devons prendre cet avertissement au sérieux. C'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu peut vraiment vous ravager. En fait, vous préfériez tomber entre les mains de Satan que dans les mains de Dieu, parce que si vous vous souvenez, vous savez ce que Dieu a dit à propos de Job. Il a dit à Satan, voici, il est dans ta main. » Il a permis à Job d'être mis dans la main de Satan. Mais Dieu a retenu Satan pour que Satan puisse tourmenter Job, mais il ne pouvait pas toucher son corps, seulement ses possessions, sa famille, sa richesse, mais il ne pouvait pas toucher son corps. Puis plus tard, Dieu a levé cette restriction, il a dit, tu peux toucher à son corps, mais tu ne peux pas le tuer. Mais avec Dieu, quand vous êtes dans la main de Dieu, personne ne le retient. Personne ne discute avec lui quand vous avez piétiné le Fils de Dieu. Et vous demandez, piétiner le Fils de Dieu et écoutez, au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu, et la Parole a été faite chère et a demeuré parmi nous, et quand vous méprisez sa Parole, vous méprisez Jésus. Quand vous traitez la Parole avec irrespect, vous traitez Jésus avec irrespect, parce qu'il est la Parole, il est l'auteur de la Parole. Et donc la Bible dit, vous avez méprisé l'esprit de grâce. C'est cette attitude qui dit, je suis sous la grâce, donc je vais continuer à pécher. Et la Bible dit, continuerons-nous dans le péché, afin que la grâce puisse abonder à Dieu ne plaise. Que Dieu vous garde de dire, oh, je suis sauvé, et transformer la grâce de Dieu en lascivité, et de dire, vous savez quoi, parce que je suis sous la grâce et que je peux faire n'importe quoi et aller encore au ciel, je vais faire n'importe quoi. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais vous savez quoi cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas juger son peuple quand il pèche volontairement après qu'ils aient reçu la connaissance de la vérité. Vous savez ce qui est droit. Vous avez reçu la vérité. Vous avez reçu la prédication pendant des années. Vous avez lu des choses dans la Bible, et vous devez être sûr de ne pas défier le Seigneur. Et vous pouvez vous dire, « Oh, je ne défierai jamais le Seigneur. J'ai un grand respect tellement grand pour lui. » Eh bien, si vous défiez vos parents, vous avez simplement défié le Seigneur. Si vous défiez votre mari, vous venez de défier le Seigneur. C'est ce que la Bible enseigne. Parce que Dieu a mis ses autorités en place. Et si vous les défiez, vous défiez Dieu. Tout comme dans l'Ancien Testament, s'il défiait le juge. Ils ont été mis en place. Vous vous souvenez des juges? Fondamentalement, les juges étaient des hommes comme Osniel et Ehud. Et je ne veux pas dire Barak. Alors je vais le prononcer Bayrak, Des hommes comme Gédéon et des hommes comme Samson, et tous ces différents juges que Dieu leur a ordonné en tant que dirigeant spirituel au-dessus d'eux, et Dieu leur a donné le souverain sacrificateur en tant que dirigeant spirituel qui devait les guider, et Dieu a dit ne méprisez pas leurs paroles, mais vous devez écouter ce que je veux dire laissez-moi finir en lisant une fois de plus, parce que c'est très important. Dans Deutéronome 17, vous n'avez pas y aller, mais il est dit dans le verset numéro 9, « Et tu viendras vers les prêtres, les lévites et vers le juge qui siègera en ce jour-là, et tu t'enquerras, et ils te déclareront la sentence du jugement, et tu agiras selon la sentence qu'ils t'auront déclarée de celui que le Seigneur aura choisi. Et tu seras sûr de faire selon tout ce qu'ils t'auront informé. Tu agiras selon la sentence de la loi qu'ils t'auront enseignée, et selon le jugement qu'ils t'auront prononcé. Tu ne t'écarteras pas de ce qu'ils t'auront déclaré, ni à main droite, ni à main gauche. Et l'homme qui agira présomptueusement et ne se voudra pas écouter le prêtre qui se tient là pour administrer devant le Seigneur ton Dieu ou au juge, cet homme-là mourra et tu ôteras le malheur d'Israël. Dieu dit ne pas se rebeller contre l'autorité donnée par Dieu, ou vous vous révoltez contre le Seigneur. Écoutez, qui est le prêtre dans le Nouveau Testament? Jésus Christ. Voilà qui vous méprisez quand vous défiez sa parole. Et non seulement ça, mais Dieu a placé d'autres juges dans votre vie, et d'autres autorités dans votre vie, et vous devez les traiter avec respect. Et non seulement, et non simplement les défier, parce que vous qui avez-vous défié à la fin de la journée Vous avez défié le Seigneur. Et donc, j'espère que vous prendrez cet avertissement à cœur, parce que nous ne voulons pas être coupables de cela, et nous ne voulons pas que Dieu fasse pleuvoir sur nous. Et nous devons marcher humblement devant Dieu tous les jours, et cela signifie que tous les jours, nous devons nous mettre à genoux et dire à Dieu qu'il est en charge, et Dieu, vous êtes le patron, je veux vous satisfaire, je veux vous honorer et vous glorifier. Je ne vais pas juste aller faire ce que je veux, ne pas faire attention et ignorer ce que vous voulez, mais je vais chercher dans les Écritures et comprendre ce que vous voulez que je fasse, et je vais le faire parce que vous êtes le Seigneur, vous êtes le patron. Vous êtes le juge final. Et ne pas avoir cette attitude qui dit, « Eh bien, personne n'est parfait, je sais que Dieu l'a dit, mais vous savez quoi Je ne vais pas le faire. » Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions beaucoup pour le salut que vous nous avez offert, Seigneur, par le sang, par l'aspersion et par votre grâce, Seigneur. Mais aidez-nous à ne pas penser que cela nous donne juste un permis pour pécher, Seigneur, mais plutôt que nous nous rendons compte n'y a rien que nous puissions faire pour perdre notre salut, mais que cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire pleuvoir sur nous sur cette terre et dans cette vie. Aidez à ce que personne ne sorte d'ici avec le coup reddit, obstiné, en disant « c'est trop strict » ou quoi que ce soit. Seigneur, aidez tout le monde à avoir un cœur affectueux et à réaliser que vous avez le droit de nous dire quoi faire parce que vous êtes Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.